Regarde, avec une allumée, regarde, ah. tu fais comme ça, avec une allumée. Ah oui, d'accord, tu fais tous les autres. Tu fais tous les autres, ah, ben. tu ne te pas les autres. Voilà. Ah, pour ne euh, <rire> oui. pas prendre le feu. Le feu, feu oui. <rire> Oui. <rire> Et attends, je vais faire. Je vais enlever les. Est-ce que tu peux aller un tout petit peu Tu peux t'appuyer comme ça. Peut-être. Ici. Voilà. Voyez. Oui, hein. Très bien. Oui. Oui. Et derrière, un peu. Voilà. La tête levée. Oui. La tête. Oui. Oui. Parfait. Avec Ouve, on n'est jamais habillé. <rire> on est toujours un peu habillé, beaucoup déshabillé. J'ai raison ou pas <rire> bon. euh, euh. On... Oui. Parfait. Très bien. problème c'est que on peut y venir mais on ne peut pas partir. C'est une photo que j'ai fait à Cologne, dans la rue. Enfin, c'est pas vraiment la rue parce que c'est une bâtisse qui était au rez-de-chaussée comme ça. Et les piliers étaient comme ça. Et les enfants, ils jouaient en contre-jour et cette photo, elle a 50 ans, ah bah elle a plus... plus, ah bah oui je vais 15 ans, enfin non, 19 ans et euh, donc j'ai gagné avec un prix qui est très très important en Allemagne et là Cologne, à en Cologne. 62, 62, et c'est la dernière fois où j'avais une cravate. <rire> Mon père, il voulait absolument que je fasse un métier, euh, et, et il voulait que je devienne, euh, je sais pas, comptable ou n'importe quoi. Et donc, euh, j'ai trouvé donc un, un magasin. Qui faisait, euh, qui avait aussi un, st un studio, qui faisait des, passe des photos passeports, etc. Et aussi des photos pour la presse, euh, du sport, euh, il y avait des, des ministres qui arrivaient, arrivaient à l'aéroport, la, à etc. Donc euh, j'ai fait ça. Et puis alors euh, j'ai arrêté pratiquement euh, avec le le numérique. Oui. Euh, donc ça veut dire deux mille ou six. Ces, ces photos là. Euh, je les ai dans un sac poubelle, parce que je voulais que j'y parce que j'en ai tellement. Et euh, j'ai laissé à un, à un endroit où, qui, était, qui était humide. Ils étaient comme ça. Voilà. Et ça. En fait, tu as fait un effet spécial directement euh, <rire> dans ouais, un sac. Ouais. Voilà. Pas besoin de passer par Photoshop. C'est des, des choses que je. Essaye de vendre dans une galerie à Paris et euh, voilà, c'est des, des, des photos euh, qui sont uniques, voilà, tous. C'est difficile de les combiner, hein, c mais là j'en ai un, deux, trois, quatre, encore. Ça ça colle un peu. C'était les premières photos. Oui. Le catalogue. 68, huit sur neuf c'est ce que je t'avais dit. Voilà. Et ça, ça c'est. 80, ça c'est 82. mais c'est encore plus. Il y en a plein. Enfin, il y a aussi... Le... Ouais, la taille des trucs. Vêtements. Les vêtements. lunettes. A des photos mythiques sur les lunettes. Hein. Oui. C'est la première fille noire pour un catalogue de Charles Bourgeois. Marana. C'est un truc. C oui, c'est oui, ça. Oui, ça, c'est pas mal aussi. Hein. On y va, on y va. Mm -hmm. C'est bien toujours quand tu te penches un peu. Hein. Bon. On va essayer. Ça, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, ça devrait être plus euh, souple, souple, tu vois. Laisse-les tomber, enfin presse, voilà, comme ça, oui, voilà, ouais, c'est bien. Euh, la jambe droite, voilà, voilà. Un peu plus souriant. oui le, le, le livre il est, il est trop droite trop droite ce voilà Comme ça. oui là Comme ça, ça convient. oui oui Souriant. Hein. Mets le, le, le pied par terre. Ah, ça c'est bien aussi, là, comme ça, quand tu te planches comme ça. Oui. Et la, la, la main, la, la droite, elle. Voilà, tu te. Je m'accoude. Oui. Comme ça. Oui. <rire> moi la <C> reine <rire> il faut que pas ça disciple <rire> voilà Et sérieux assis toi c'est pas mal Il ne faut pas que ça en fasse de grosses cuisses hein. <rire> et ça j'ai compris ah, après, mais je peux faire oui et les genoux tu les mets un, un tout petit peu comme ça voilà voilà, voilà, oui, L tissu, la main, la main, et, la et tu caches tu caches le, le, le sein avec le, la main, ça oui, ou comme ça, comme ça, comme ça voilà. Et ça, tu te comme ça. Ta main, elle est, elle est, voilà, Là, super. Tu peux même comme ça, c'est bien comme ça. Oui. Très belle. Oui. Souris. Les dents. <rire> euh, oui. Souris un tout petit peu. Oui. Très bien. La tête de l'autre côté. Oui. Bien. Parfait. J'ai travaillé avec Ouve dans les années 80, vers 83-85. J'ai fait la première couverture de, de sa série de bouquins qu'il avait fait, Black Ladies. Donc voilà, et c'était accompagné des poèmes de Léopold Senghor qui était jadis le président du, euh, du Sénégal. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Je suis très admirative de, de, de, de, de son travail. Maman, c'est Sénégalaise et papa, Breton. Hé hey, hé, hey, Sud, voyons, je suis une bigoudène <rire> C'est un casse-tête pour trier tout ça Ah bah, imagine Et tu es, tu cherches quelque chose, parce qu'il y a des, vraiment des très très belles photos que j'ai jamais utilisées, tu vois. Il y a des trucs. ça tu vois, des tonnes de trucs. Voilà. C'est Do It Yourself. Là aussi, tu vois, hein toujours le fil. Ah, ça, c'est la série sur ouais. Ça fait partie d'une exposition Non, c'était un calendrier aussi. Tu fais une très grande série, hein ah, euh, oui. Et encore, ici, il n'y euh, a pas tout. Ça, c'est... Euh, ça, c'est Marana. La fille que tu as vue tout à l'heure. C'est en Inde, ça Oui. Ah, et celle-là, Oui. c'est Jordan aussi Non, c'était... Donc on faisait une photo pour, pour, une, pour un calendrier anglais et on était. J'ai proposé d'aller à, à Los Angeles. Et il y avait le mannequin qui était dans l'eau, derrière, peut-être 10 mètres après. Il y avait l'assistant avec le, un, un bâton sur lequel on avait mis le, le poisson. Oui. Il se mettait sous l'eau. <rire> et, et puis, le client qui était au cela il était à 5 mètres plus loin. Il avait un seau avec l'eau, et il versait de l'eau. Et donc, euh, le, il y avait les, les splatches de l'eau. Et entre-temps, il fallait que l'assistant était sous l'eau quand il a fait ça. S'il était trop tôt, <rire> il ne pouvait plus. Tu le voyais, quoi. Oui. <rire> voilà, donc... Ça, c'était du, du trucage ah, oui. à la prise de l'eau. Oui, oui, ça, ça c'est formidable. Oui. On ne pourrait plus faire ça maintenant. Avec Photoshop, ça serait trop facile. Ah oui, ben bah, oui. oui ça, D'ailleurs les gens les disent, mais c'était fait Photoshop. Que tu peux mettre la, la main comme ça, tu appuies ainsi. Non, il n'y a pas de bête là. Non, non. <rire> très bien. Oui, oui, oui. <rire> il n'y a pas de bête. <rire> non, non, non. En arrière. en arrière. Oui, oui, mais... Appuie. Oh non, il n'y a rien. Il y a pas de bête Non. <rire> Ça, c'est trop. C'est trop, je ne vois plus. Oui, oui, oui. C'est bien. Oui. Voilà. ça c'est la première photo de Blake Le c'est Léopold Schada, son sombreur qui a fait l'introduction et il a mis aussi les, les, les poèmes, ces poèmes qui sont là. Ça, c'était le premier que ta chaîne a fait aussi, mais avec une couverture différente. Ici. Oui, mais laquelle, laquelle tu Oui, mais je veux juste voir qu'est-ce ouais. qu'on euh, qu est qu fait. Est-ce qu'on te l'ange lo, sur le billard En plus, je ne me suis jamais allongé dans un billard. Oh, oh, oh. Voilà, oui, ça c'est bien. Voilà. Parfait. Oui. Tu prends un peu plus ça. comme ça. Là, comme ça. ça. Oui. Oui, peut-être comme... <rire> Ça c'est bien, parfait. Bouge pas. Oui. Le visage. Oui. La, la couleur, elle est, elle est complètement délavée. Oui. Alors, sur toutes les pages, il doit y avoir le, le pneu, à ah, bleu Tu vois. Ah oui, tu vois Ça c'est le, le pneu de l'année. Eh oui, c'est-à-dire qu'on a failli de ne pas faire le calendrier parce que le, pla le pneu n'était pas encore euh, euh, en vente. Fabriqué Oui, ou fabriqué. Donc euh... Et là le pneu il est sur elle, oui. Ouais. Regarde ça. Oui. Celui-là, j'aime bien. Enfin, ah, c'est marrant que ça, on dirait des, des collines. <rire> oui, ouais. c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. <rire> oui, c'est ce que <rire> je disais, moi. Enfin, Et là, c'est le filet, quoi. Oui, c'est... Ah, C'est ça ouais. Ah bah ça aussi. Alors ça c'était tout... incroyable. Et la fille, on a l'impression que c'est son ombre. Ouais. Alors qu'en fait, ouais. c'est pas son ombre. Ouais. Ouais. C'est merveilleux ces photographies. <rire> Remontre-moi ces jolies paires de fesses de l'autre côté là. De... Non, non, celle que celle-là, mais retourne là, cette photo-là. Il y a quatre jolies paires de fesses là. Regarde si c'est beau ça. Elles sont jolies ces filles. Ouais. Oui, enfin. Enfin quoi <rire>